Et à peut être c'est pas que fait ce soir, c'est pour une nouvelle vidéo. Si j'ai déjà fait cette vidéo, mais le son pas, on serait du coup, je refais la vidéo tout. Je vous explique, euh, euh, Comment dire. Un tueur qui doit tuer des gens, parce que le tueur est sanguinaire. Hein je suis survivant, je dois survivre, on a des compétences. Euh cette fois, j'ai viens de faire cette map juste avant. Oh, avant, je pouvais pas record parce que. Oh, Ouais, mais mais ah. I... No, I Pourquoi je parle anglais hey. Nous avons des petites objets en haut à droite. Comment hein. changer de tueur, je suis pas mute, j'espère. Ah mais je sais pourquoi ça se barre, je sais pas parce que ça c'était pas OK. C'est mon micro qui était mute, bah Hey. Ah ça, ah oui, ça fait plus de bruit parce que. L'est de la Let's do this. Let's do this. orange. sûrement vous faire un zoom pour vous. Quelle heure tu veux? J'ai envie de te faire un petit Oui. Vous pouvez me quand je cherche le le slasher? Slash et est... Oh. Quand je cherche le tu je ne le trouve pas. Toi, je... je cherche pas là, tu meurs je le trouve. You have been detected. Oui, me... Dis-moi pas qui est derrière toi, parce que sinon je pleurais. de suivre hein. Ah, <rire> <rire> euh, ça pue la merde pour toi. Hein. T'aurais pu avoir une belle vie, mais non. T'as choisi la mort. Hey. Non, y a personne derrière. Justement il faudra aller d'autre côté justement Mais c'est moi c'est pas parce que j'ai des cartes que je suis méchant ouais. Faut aller d'autre côté les gars A votre avis il voilà. Où, ma chambre, coupe cette putain de mec. Ah oui, coupez-moi cette mec. Y en a qui font des vidéos ici. Station. il y en a qui font des vidéos voilà stop attends je suis spiderman plus 2 spiderman laisse moi être spiderman laissez moi être spiderman en coupé voilà, voilà c'est mon spot à chaque fois que je vois ce jeu je vais être soit là soit sur la voiture soit à l'intérieur dans la le... Vais-je être le slasher ou pas Réponse en 2, 1, j'avais Pocky Wacky Personne n'entreprise n'a pas soucié. rencontrer le slasher ils ont rentré là-dedans danser c'est danser danser Tu vas exploser okay. Come here Là, oh, <rire> j'aurais chopé si j'avais. Alors, pourquoi il ils vont parler là? Coucou, c'est Marie-Turie! Comment ça va? Coucou! Pas bon, Alors, je viens de découvrir que sa capacité c'était pas ce que je croyais. Sa capacité, c'est juste ça Il a des les portes de... <rire> direct. Tu oh, oh veux juste J'ai entendu qu'il a encore. Attends, me la fais pas moi. Ha, <laughs> ha, Vous voyez le passage à droite là oui à droite et eh ben vous allez voir euh, pourquoi je vous ai dit ça c'est pas comment il est ça fait bip bip bip genre euh, hein c'est le mec hyper chouou euh, qui regarde à la fin. fenêtre qu'est-ce que vous foutez Si je suis deux fois slasher par contre c'est abusé... C'est déjà arrivé... Mais c'est abusé... Est-ce que je peux monter déjà dans un survivant Non... Survivant... Ah pas l'attente de personne... Non... Hein. Bon dernière partie pour la vidéo hein... J'essaie de le faire quoi. Ouais. Plus animé, mais... <rire> Oh, c'est trop bien Tu le passes quand tu veux, en fait Alors, bah, c'est Bouygou. Le truc euh, réveille tout le voisin là. Oh. C'est la yé ah c'est... C'est d'attendre. C'est c'est Fais chier... Oh. Allez top. Ah J'avais un cheveu dans oh, je bouche, putain de oh, Ah, j'en ai quoi, hein Mais j'ai une barbe de bouchon ou quoi C'est pas que je me suis euh... Je pas combien de temps, mais bon... Faudrait un Boucliato! Boucliato! On dit boucliato, pas bouclier! Bouclier, Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Tu peux faire avec ta gueule! J'ai pas J'ai la oui, leçon de me ah ouais, mais là je... <rire> les gars J'ai ça, j'ai rien Ah, ah. Je j'ai pas Je je suis mort, je je Allez, je vous fais une dernière game parce que... J'en veux plus en suis dernier. Et j'ai complètement continue continu jusqu'à 2 heures de main. Pourquoi vous voulez si Je fais pas de vidéo Pour les autres games, c'est juste que ça va être un peu long. Vous savez... fini de parler je Attends une mourir Oh. Eh Oh. Oh. putain on Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, vous êtes tous là. C'est <rire> tout. Yo, je vais te détendre. Oh fuck off. T'as me Moi, ma lampe, je vais la Oh putain, il m'a fait flipper ce con. <rire> oh, il m'a fait flipper ce con. Oh oh oh oh oh, come here, come, yeah. Ah oh, non, ça pas suffit. I'm a survivor. <laughs> <laughs> <sighs> run, run, run no no the no no no no no no no no no no no no Oh, oh, Yo! Papa! Bad news, bro. Ran out of toilet paper. You got me out here, please tell me. I got you here. Yeah. I got you, buddy, too. Dans ta venue, fucking thing. The fuck. J'ai voulu jouer les héros. Je suis dans un tombeau maintenant. Eh, arrive. Par contre, qui me déçoivent pas. Qu'ils me déçoivent pas. Eh, j'ai. J'ai. Non. Oh, je sauvé, non, je les ai non, dommage. Oh, c'est dommage. Toi, t'as pas très de me désespoir, tu survives jusqu'à 6h. Pourquoi, à chaque fois que je lis le mot slash, j'ai envie de le dire en mode slash? Sur ce, c'est Astrafoci, j'espère que ça vous aura Le euh... jeu, arrête de m'interrompre, s'il te plaît. C'est la moindre des choses. Bon, je recommence. Sur ce, c'était Astrafoci, j'espère que ça vous aura plu. Euh... Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous. Et on se revoit pour un nouvel épisode. Peut-être sur ce jeu, si vous savez vous a plu. Et. A plus le